Aujourd'hui le 14 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, à la suite de tirs d'artillerie sur des accumulations de main-d'œuvre et de matériel militaire des forces armées ukrainiennes, dans les zones des colonies de Sankovka, Kodlyarovka, Tabavka, Brestov, et dans la région de Kharkiv et Novoslovsk, et dans la République populaire de Lugansk, jusqu'à 100 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de transport de troupes, un véhicule de combat blindé et six camionnettes ont été détruits. La direction Kranolimanski, les tirs d'artillerie et les actions actives des troupes russes ont contrecarré les contre-attaques de trois groupes d'assaut des forces armées ukrainiennes, avançant en direction des colonies de Plochchanka et Kremneia de la République Populaire de Lugansk. La zone de la colonie de Stelmakovka de la République Populaire de Lugansk, un convoi de réservistes des forces armées ukrainiennes a été touché par un incendie. En outre, Cinq groupes ennemis de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans les zones des colonies de Chervon et Yadibrova en République populaire de Lugansk et de Torskoye en République populaire de Donetsk. Les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens tués et blessés, un véhicule de combat d'infanterie et deux camionnettes. La direction de Donetsk, à la suite des actions offensives des troupes russes, la majeure partie de la colonie de Vodiane de la République populaire de Donetsk a été prise sous contrôle. Jusqu'à 50 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules de combat blindés et quatre camionnettes ont été détruits. La direction sud-donetsk des forces armées ukrainiennes, quatre groupes d'assaut ont tenté de contre-attaquer les positions des troupes russes en direction des colonies de Pavlovka, Novomayorskoye et Neskuchnois de la République Populaire de Donetsk. Toutes les contre-attaques sont repoussées, l'ennemi est repoussé vers ses positions d'origine. Outre, les dommages causés par le feu aux colonnes des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novozelka et de Prochistovka de la République Populaire de Donetsk ont empêché le transfert des réserves ennemies. Les pertes quotidiennes de l'armée ukrainienne dans cette direction s'élevaient à 80 militaires ukrainiens, 3 véhicules blindés de combat et 4 véhicules. Troupes de roquettes et l'artillerie ont touché 93 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, ainsi que les main d'œuvre et l'équipement militaire ennemi dans 186 districts la zone de la colonie de Kramatorsk de la République Populaire de Donetsk. Le poste de commandement du groupe opérationnel tactique de troupes des forces armées ukrainiennes Liman a été touché. Outre, un dépôt de munitions de la 81e Brigade Aéromobile des Forces Armées Ukrainiennes a été détruit dans la colonie de Kramatorsk, en République Populaire de Donetsk, où jusqu'à 2000 roquettes du système de lance-roquettes multiples grades et plus de 3000 obus d'artillerie de divers calibres étaient stockés. Entrepôt de missiles et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Kamiansk, dans la région de Zaporozhye. Les zones des colonies de Yampolovka et Kalina de la République populaire de Donetsk, deux radars de contrebatterie en TPQ-37 de fabrication américaine ont été détruits. Cours de la journée, trois véhicules aériens sans pilote ont été détruits au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Peremozne, Tokmek, région de Zaporozhye, et Rachevka, région de Kherson. Outre, un missile du système américain de fusée à lancement multiple « Imar » a été intercepté près du village de Kremneya dans la République populaire de Lugansk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 343 avions, 183 hélicoptères, 2658 véhicules aériens sans pilote, 396 systèmes de missiles antiaériens, 7099 chars et autres véhicules blindés de combat, 931 véhicules de combat à lancement multiple au système de roquettes, 3685 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7599 unités de véhicules militaires spéciaux.